Vous avez des compétences, des contacts Vous êtes sur un réseau social sans doute Mais savez-vous comment exploiter ces atouts pour accélérer votre retour à l'emploi Suivez-moi et je vous donnerai toutes les astuces nécessaires pour vous mettre en valeur et faire la différence auprès des recruteurs. Sur le marché de l'emploi, l'important est de savoir faire correspondre les besoins des employeurs et vos compétences. Les entreprises recherchent des talents et vous en êtes justement un. Sachez renforcer votre crédibilité et votre visibilité vis-à-vis -vis des recruteurs pour accélérer votre accès à l'emploi. Ce nouveau service de Pôle emploi se compose de quatre séquences interactives, gratuites et disponibles en ligne à tout moment. Vous pourrez les suivre à votre rythme et où que vous soyez. Votre conseiller reste à votre disposition pour vous aider à aller plus loin. Alors on y va